Plus de 60 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de transport de troupes, deux camionnettes, deux voitures et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits. Dans la direction Kranolimanski, les tirs d'artillerie des formations du district militaire central et des forces aéroportées, les frappes de l'armée et des avions d'attaque contre les accumulations de main-d'œuvre ont infligé la défaite aux unités des 92e Brigades d'assaut mécanisées, 80e et 95e des forces armées de l'Ukraine dans les zones de colonistes Stelmakovka, Chervon et Yannibova de la République Populaire de Lugansk, ainsi que les forêts S.R.E.Bryansky. Les pertes au total des forces armées ukrainiennes dans cette direction par jour se sont élevées à plus de 90 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie et trois véhicules de combat blindés. De plus, deux radars de contrebatterie en TPQ-50 et en TPQ-48 de fabrication américaine, ainsi qu'un radar de détection et de poursuite de cible 168, ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des volontaires des détachements d'assaut, avec appui-feu de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des troupes de missiles et de l'artillerie du district militaire sud, ont libéré la colonie de sol de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, jusqu'à 90 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 4 véhicules, un obusimstab stab et un véhicule de combat gradé MLRS ont été détruits dans cette direction. De plus, près de la ville de Kramatorsk, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes pour les systèmes de lancement multiples Imar et Grad, a été détruit. Dans la direction sud-donetsk, les unités d'artillerie des districts militaires et sud, ainsi que les marines de la flotte du Pacifique, ont contrecarré les tentatives des forces armées ukrainiennes d'attaquer avec des forces allant jusqu'à trois groupes d'assaut en direction de les colonies de Stopnoa, Slatkois et Rosénois de la République Populaire de Donetsk. Les pertes au total de l'ennemi se sont élevées à 90 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat blindés, une camionnette et 7 véhicules. L'aviation opérationnelle et tactique. Les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie en 24 heures ont infligé la défaite à 76 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 103 districts. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Yablonovka dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont détruit 7 véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Krivosivka, Kremneya, Shervonopopovka et Krenoroshanskoï de la République Populaire de Lugansk, et ont également intercepté une fusée du système de lancement multiple Alder dans la zone de la colonie de Vladimirovka de la République Populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 373 avions, 200 hélicoptères, 2898 véhicules aériens sans pilote, 401 systèmes de missiles antiaériens, 7563 chars et autres véhicules blindés de combat, 985 véhicules de combat à lancement en multiples systèmes de roquettes, 3855 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 8101 unités de véhicules militaires spéciaux.